Je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 18 ans et en fait je fais partie de la Team Celsi Initiative. Et donc euh, moi je pars faire la Mini Transat. Le départ est dimanche prochain, le 22 septembre et j'ai juste trop hâte. La Mini Transat en fait c'est la traversée de l'Atlantique en solitaire sur un tout petit bateau qui fait euh, 6 mètres 50 m. Et en fait c'est une course, on a très peu d'électronique, on est sans assistance, euh, on n'a pas de contact avec la Terre. Sur un bateau où, où il faut euh, être toujours éveillé pour, euh, parce qu'on est seul à bord, donc il faut faire toujours attention s'il n'y a pas d'obstacles de, devant.